bonjour tout le monde alors pour cette année je vais vous proposer pour vos enfants bien sûr et pour vous les bonnes manières je parle aux parents aux tuteurs des élèves alors les bonnes manières une vraiment collection complète elle permet d'enseigner un ensemble de règles de normes sociales pour aider les enfants à avoir des relations euh, des relations harmonieuses voilà des relations harmonieuses entre individus que ce soit au sein de la famille ou par exemple entre amis à l'école pourquoi pas ou dans le voisinage chaque élève va acquérir à travers ce guide les bonnes manières des réflexes de politesse et des règles sociales ces bonnes habitudes l'aideront bien sûr à bien évoluer l'école et dans la société alors euh, c'est aussi un support pédagogique pour euh, communiquer en français à travers des situations de communication vraiment réelles de tous les jours on va vous proposer pour vous les enfants qui nous écoute en ce moment des jeux de rôle, dialogues, pièces de théâtre, pour que vous vous imprégniez de ces conseils et de ces règles. Alors, pour cette année, je vais vous proposer les trois bonnes manières de première année primaire, deuxième année primaire et troisième année primaire. Voilà, c'est tout pour le moment. Merci de votre écoute et de votre attention.